rêver de la maison familiale, est un signe sécurité et de prospérité. Rêver de maison en feu en islam, annonce une catastrophe inattendue. Le rêve de changer de maison, annonce que vous allez changer d'environnement ou de femme. Faire le rêve de maison vide veut dire le contraire pour bientôt en islam. Voir en rêve la démolition d'une maison, est annonciateur de distutes de voisiniges. Rêver de maison qui brûle n'est favorable pour personne. Pour le rêve de construire une maison en terre étrangère, c'est pour Artemidore d'Ephèse un mauvais rêve qui n'annonce rien de bon. Rêver d'une maison abandonnée est un signe de progression vers le futur dans la vie du songeur. Si vous rêvez de l'incendie de votre maison, de bonnes choses vont arriver à votre famille. Selon Nostradamus. Le rêve de construire une maison annonce un avenir radieux pour l'amour, l'argent et le travail. Une maison de campagne prédit un bon voyage. Monter sur le toit de sa maison est un présage de chance. Quitter sa maison en rêve est un signe de profit. Rêver de voir brûler une maison qui est réduite en cendres n'est pas un bon présage. Faire le rêve d'une vieille maison annonce la visite d'une personne connue. Rêver de ne plus retrouver sa maison signifie que vous ne faites plus confiance aux personnes qui vous entourent et particulièrement à vos amis. Changer de maison en rêve prédit que vous allez recevoir des nouvelles ou que vous partirez pour un voyage urgent. Faire le rêve de visiter son ancienne maison annonce une très bonne nouvelle. Pour une jeune femme, le rêve de partir de sa maison est le signe qu'elle sera exposée à la calomnie et à la trahison. Voir une maison en flamme dans un rêve peut être le signe d'une volonté de transférer ses responsabilités sur les épaules des autres, c'est aussi une incapacité de faire face à ses propres émotions. Chercher à sortir d'une maison qui brûle en rêve indique parfois une incapacité à pardonner et à accepter des souvenirs douloureux. Une maison est la représentation d'une personne. Une maison avec un balcon représente une femme tandis qu'une maison sans balcon ni terrasse représente un homme. Le fait de réparer une maison en rêve révèle que le rêveur ou la rêveuse cherche une relation physique. Rêver d'une maison en ruine peut indiquer un problème de santé. Une maison en bois peut être le symbole d'un cercueil. Signification pour le rêve de maison Rêver de maison symbole la sécurité, les besoins fondamentaux et l'argent. De plus, la maison est un reflet de l'état spirituel du rêveur, de son état émotionnel à un moment donné. Le rêve quand on ne peut pas retrouver le chemin vers sa propre maison, signifie que le rêveur a perdu sa confiance en lui. Rêver de sa maison d'enfance révèle que vous avez un besoin d'aide ou de protection. Rêver de maison et y faire entrer un ou une inconnue est l'annonce d'une tromperie. Une grande maison en bois dans un rêve annonce le commencement d'une activité vigoureuse, vous réaliserez votre potentiel créatif. Rêver de maison et y faire entrer une belle femme, prédit un mariage pour les hommes et un heureux futur pour les femmes. Y faire entrer plusieurs femmes, signifie qu'une femme vous causera du tort. Rêver qu'une magnifique maison vous appartient est le signe vous êtes un insatisfait. L'effondrement de votre maison en rêve est le présage que les ennuis vont commencer ou que votre santé va s'affaiblir. Deuxième interprétation de rêver de maison Meilleure signification pour le rêve de maison Rêver de maison et y habiter, prédit que vous aurez bientôt votre propre maison. Construire une maison est un rêve qui prédit une amélioration des affaires. Rêver de maison chaude et spacieuse, indique une grande joie. Le rêve d'une maison en flamme, annonce une défaite imminente, des pertes, des disputes avec des gens. Rêver de maison en feu et voir la sienne brûler, prenez garde que vos biens soient mis en péril par autrui. Un grand nombre de maisons qui sont en train de brûler annonce un changement de lieu de résidence. Par ailleurs, éteindre un feu dans la maison révèle que vous cherchez ne pas faire voir vos émotions aux autres. Rêver d'une maison de verre est un avertissement, vous êtes trop ouvert, alors certains vont profiter de votre crédulité et de votre ouverture. S'asseoir sur le toit d'une maison en rêve est le signe d'un besoin de devenir indépendant. Rêver de maison et monter sur son toit, vous aurez une bonne nouvelle. Le rêve de maison qui brûle est aussi un rêve sinistre, mais il informe que votre fortune augmente, et si vous travaillez actuellement sur une tâche, qualification, etc., vous obtiendrez un bon résultat, cela va devenir quelque chose de très utile dans votre vie. Voir une maison sale en ruine, inconnue et vide prédit des querelles de famille. Rêver de maison en travaux ou en construction et faire construire sa maison en rêve, ennui d'argent. Vendre sa maison en rêve, annonce la fin des soucis de famille. Rêver de maison en ruine ou inondée est un avertissement de danger imminent. De même une maison inondée dans un rêve indique des événements futurs qui provoqueront la peur et le désespoir. Le rêve de maison blanche est annonciateur d'événements joyeux et de bonheur dans la famille. Rêver de maison de retraite révèle une peur de l'abandon chez le songeur. Troisième interprétation de rêver de maison. Analyse complète du rêve de maison rêver de la maison d'un ami indique qu'on vous estime bien. Rêver de maison neuve indique un conflit qui sera vite oublié. Le rêve de réparer une maison est le présage d'une perte d'argent. Rêver de maison solide signifie qu'on vous aime. Si vous rêvez d'une maison isolée et lugubre, cela représente une menace pour la famille et la maison. Rêver de petite maison annonce la sérénité et la joie. Une grande maison en rêve signifie bonheur, abondance et richesse, cela indique aussi que vous pouvez vous lancer dans un projet sans crainte. Rêver de visiter une maison est un présage de retard au niveau de la prospérité et de la richesse. Une maison qui s'écroule ou une maison détruite en songe signifie que vous apporterez de l'aide à un ami ou à une amie. Rêver de maison hantée signale que vous recevrez une mauvaise nouvelle. L'apparition d'une maison en désordre dans un songe évoque une grande confusion dans la vie du rêveur ou de la rêveuse. Rêver de maison de vacances peut signifier que le songeur souffre de nostalgie, mais également qu'un événement le ramène dans le passé. Rêve associé à rêver de maison voire. Rêver d'appartement, rêver de chantier, rêver d'habitation, rêver de cabane, rêver de déménagement, abri, domicile, foyer, demeure, logis. Un rêveur nous raconte son rêve de maison. Ça fait plusieurs fois que je rêve de maison. Dans mon rêve il y a toujours une très grande maison avec des fenêtres bleues, un toit très orange avec une cheminée qui fume, une allée de pommiers en fleurs et un grand portail en fer forgé qui est fermé. Juste à côté il y a une petite maison en pierre, sans fenêtre et sans jardin. Mais ces deux habitations sont collées comme si elles étaient faites d'un seul bloc. Merci de vous abonner et si la vidéo t'a plu partage-la à bientôt Tiana Sofane.